Premier ministre Ariel Henry mérite un bon bois Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Marcos Coup, c'est le lié le Premier ministre. À cause de des déclaration ça, mon cap mourir chaque jour, Premier ministre n'a pas Et les populations en récit jouent en méthode pour le casser maintenant dans le C'est ça, Premier ministre n'a pour le dire. nan spécial en tant que dirigeant sans honte. Si c'est moi-même qui di dit ou qui Mais en analyser, ensemble avec moi. Il y un qui te je ne pas, c'est bon, a Je ne pas, c'est bon, si qui a joué, bon, a c'est bon, si a joué, c'est bon, a c'est c'est bon, <laughs> no, nous sommes les gens qui ont les gens qui ont été c'est les gens qui ont été tous les gens qui ont été tous les gens qui ont été tous les gens les gens qui dire les gens qui ont été tous gens les gens qui ont été pas réagir parce que ont été tous les nous ne ont pas tous les gens les qui Gapi moun ki te bon di mouvement, pa ka spontane li pa ka fete se lide. Joune jodi a kote leader. Tout lide o se blofe. Bon, moun n'apre le ce o, y a gen leaders? Peut-être yon a un le Jean-Ernest Muscade. Aussi simple que ça. Passe tout moun kap dirige o, li klè ou pa leaders. comportement lide. Yon lide son moun ki we population avant tête li. Ce monde gens qui peut utiliser la misère population pour le millionnaire. Différents ensemble avec les leaders dans le pays d'Haïti. Différents ensemble avec les politiciens. Les gens qui sont dans toute boîte. Donc, il monde gens qui l'ident. Ce sont des gens qui pensent matin, midi, soir pour la communauté. Mais dans le pays d'Haïti, les dirigeants pensent pour la famille, ou pour la poche seulement. Les gens ne peut pas l'idée. Eh bien, je ne c'est normal pour chaque ici, pour responsabilité. <mener> je dis, je c'est tout le monde a remarqué, il a trompé. Effectivement. Nous venons là où il a pas de l'idée. C'est une population qui bouquait. Et puis, bah, elle a explosé. Et elle a explosé. Mm -hmm. là, qui, est est la bonne ou ça a bonne ou elle a. Et, je ne sais pas si vous même parce que les gens qui ne comprend pas, compris. et... Al sur Internet, là. Uh -huh. Al chercher psychologie, des foules. Pour nous, quand qui ont foule réagit Et autant qui écrit le livre, ça uh -huh. y est. Je pas que c'est en Haïti, on fait un chècheau. Si c'est pas ici, on fait un chècheau pour devenir Jamais, mon cher, jamais. Et des grands savants, dans un gros pays, a fait gros débat. Ça veut dire, ça qui a passé là, sûrement. Ce n'est pas la première fois la fête dans le monde. Changer l'autre nation qui était dans une situation qui était extrêmement difficile. Et puis, fou la foule a On a parce que c'est un peu pour mettre à terre. Les, ces peuples, ces foules qui prend la rue, oui, vont se faire des réactions que la quand même. Effectivement. Il y a pas que nous parlons aujourd'hui, que nous expliquons dans le livre. Mais moi, je ne sais pas Parce que la technologie a pas de quoi avancer. Effectivement. Effectivement, qu'on s'est des batailles qui fait. Mon cher, si que technologie a été te avancée, j'en ça y est, jour à garçon. Mon cher, ça pas passé, je n'ai à pas Et si dirigeant te mettez en dimension pour comprendre, ça, wabdi, là. Mon cher, après des salles, il bataille pour le baïti bout de sa. L Yo t'a comprends nous, yo t'a garder ça ang... et gon série de nèg tout. Lòtan d'yò krase, yò brise, yò boulé. Sou t'a traîné nan zòrèy ou mené ou mi pa na wal expliquer yo, mais sa men sa moun sa t'fait, mais sa moun sa t'fait. Mais ki misè moun sa pase, crise bulik mwen t'a changé. Parce que gon série de haïtien k'ap krase, k'ap vole, yo pas même kon histoire pays a même. Et c'est ça qui fait mal. Parce que si vous te comprend, niveau sacrifice, ancêtres yon te fait, jour jodia Haïti, pa tap tombe dans la salie la. Yon tap de jour en jour pour génération kap Parce que l'on fait li te esclave. Chaque matin leve, kou bois nan de yel. Kou bois nan de yel. Li fète esclave, li mourri en Ce C'est pas ti c'est piti, non papa ici. Bon série de guerre qui fait dans le monde. Pas oublier que pas gagné qui nous va sous soleil là. Pas gagné qui nous vaut pas ici. Ça qui t'est passé après tout Et retourne après tout. Donc malheureusement ne par pas comprendre ça. Et c'est erreur qui mène ensemble avec bois calé à journée jeudi c'est conséquence travail yo. Et hmm? e, bien, nous ne pouvons pas citer Mettez-vous à Kalebouyonnek. Mais je dis à Sorenab Vivio. a Vivio, tu es congé déjà. Tu es écrit sur toi déjà. Tu as parlé de comportement peuple gagné. Par rapport à des moments de difficulté, comportement peuple gagné, le peuple a évolué dans foule. Donc, il tout le monde qui est là avec vous, vous ne Mais quand a. C'est qui ça nous proposer? Parce que nous sommes tous dit, pour bien venir, Nous ne pas d'accord. Yeah. Nous sommes tous d'accord, la police n'est pas capable. Mm -hmm. Et vous ne pas d'accord, Nous sommes tous le gouvernement qui là, Pas capable. Je vais te finir de tuer nous tous, les gens ne a pas. Il faut comprendre tout. C'est ça qui là, il y a une mission. Yo. Parce que c'est insécurité à pour permettre de faire un pays jusqu'à 2024-2025. C'est insécurité à. donc Donc, une sécurité sont outil outils pour Ariel Henry avec toute équipe. Mourir nous, pas de Vivre nous, pas de Et vous capable pouvez pas l'équipe Ariel toujours a dit pas de Pas en mai Pas de tout autant a force, premier ministre, pour nous sécurité, mais c'est tout autant la monter volume et sécurité à nous pour nous faire plus de temps. toujours <laughs> nous, on a pas ces garçons. Je dis à la population il n'y a pas nou nou de film. de filtre Même nous, nous nous en donneur de leçons, en donneur Oui. en père moral, pour uh -huh. nous dire il n'y a pas de faire ceci, il n'y a pas de faire cela. Et c'est moi ça, mais Ariel ma tout, a dit peu pas le à faire ceci, si il ne pas faire cela. Bon, qui ça permet à réel une possibilité pour le dire mais pas le ça, à mais ça le pas ka faire Ou c'est chef en gouvernement, ou c'est chef en CSPN, ou mm -hmm. en population palge, environ deux ans pour quitter toute zone d'unité, ou pas jamais faire un rien, ou pas jamais faire 10 coups discours pour eux. Ou pas, j'aime tweeter pour yon. Le, le problème à l'étranger étranger ou tweeter. Mm. Les en Haïti ou comme si vous ne pouvez pas, j'aime connaître. M'a Ariel a vivre à l'étranger. Ariel a plus d'informations information sur Biden que ça qui passé aux États-Unis. Tout le monde a tweete Il plus information sur ça qui passé la France que dans le pays d'Haïti. On chante tombe dans tout le monde et de moun goume en France li koné. li geta pote sympathie li. Sa touche le jus nan ke. Ma kon til geke. Et tandis que chrétiens vivant ap tombé chaque jour nan pey d'aïti. Banti ap touye moun chaque jour nan pey d'aïti. Moun ap déplacé kite kayo chaque jour nan pays d'Haïti. Eh bien, peuple haïtien. ça qui passe. Ariel Bajam dit di Donc. Nous lançons un mouvement pour nous correspondre à ce bandi. nous avons Nous non ça que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous avons nous que que que nous nous nous nous avons garçons dit nous et toi demain toi tu parler de 2025. Ouais, voilà. Pour remettre Ça veut dire la même conne que conne. La remettre pour en 2025, c'est ça. Pour en 2025. Voilà. On va <ris> nous papa, ici. Si nous besoin mouvement bois calé arrivé côté supposé arriver. Assassin criminel ça pas supposé rester dans notre pays. Faut nous ba bois calé pas. Fak nous ba yo bwa ka pa. Ma konne we, ma e soufe expériens sa deja. Lò yon fret. Lò yon bout de bois glod. Ma konne si nou konne Boa ça, Bwa sa, sa lèl pike pe pa isye. Se le po a retire souli net. E le po a retire souli nan sezon se chres. Lò ke passe timoun ou pasel sek madan glod. Mou ça timoun parce que Passe ça sa pap kase mais son bois comme ça a mérite. même mérité. Ce n'est pas qu'à comprendre une série de mouns cyniques comme ça dans le pays. Je fait jouer avec beau sale, qui bail de don Nam fe bo sal, ken be yo bay la police et puis pour la justice. Bon, ça n'a pas de problème, mais nous, ça n'a pas de problème. Et pour le besoin de plus toujours. Comme ça, il y a un vrai monde. Mais puis, regardez-nous, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, justice ne s'y espère jamais on ni justice du territoire perdu donc côté ministre la justice la justice il y a son territoire perdu est-ce qu'elle gain temps pour là garder focus pour comment on te juger on mon actuellement là ou la kayou, ou elle a vin ou pas font gens ou la guepio elle a du pour défendre tout c'est défendre tête tout parce que mon qui pas tête pays son colon assassin yo et même il a à la justice nous sommes Et puis, quand nous avons nous ceci, nous Depuis qu'il est arrêté les nous avons comme ça. Nous avons tout débarrassé, nous avons fini. Et puis, PM nous. Donc, c'est discours nous avons Donc, nous va pour nous. avons dit réagi. Nous avons Ariel, Ariel, mérite un Ariel, pour continuer tu mérite ton bois calé. Allez, gasson. Et pas de si bois calé, petit. Son bon bois qui. Ki... Wow, wow. <laughs> Son bon bois qui calé. Et pas de si bois. Bwa... Non, et pas de si bois. Bwa... On bon bois calé, premier ministre, la mérité. Et là, on va bâiller. Jean-Demoun, ça, on va pas le wabai... pa vite. Non, prrrrr, on va bâiller le les chita. Et puis, le film, -il Ou il vape le Ou pas balil pour lever l'eau Ou pour et Ou pour le Ou pour Ou quitte le faire. Ou pour le ici. Après son le faire. Ou pour le faire. Parce Parce que, ou va quitter une population à mourir, faire. population pour le faire. dire, pour le faire. Et, et M. Nde dio défendait yo. Même si M. Nde dio, parce que comme ministre de justice, mm. comme qui fait partie le gouvernement, qui fait partie le CSPN, mm. c'est pas dit pour dire peuple à défendre tête lui. Donc c'est vous-même pour qui assure la sécurité du peuple là. Donc vous avez un ministre de gouvernement, un membre de CSPN, dit peuple à défendre tête lui. Je vous dis à la défendre tête lui, premier ministre là. Dis yo non, c'est pas ça pour vous faire, mais qui ça pour vous faire. Bon, comme si Ariel ou Ariel là. <générique> bon ah, où Ariel là sur les grand pile les grand piles audace. C'est pas non, c'est pas audace seulement, nèg y en bâtit vente. Ariel montre bien si Ariel ton femme bon, par bah, contre ça parce que pas bah, ici dans le pays d'Haïti on fait tout. Ariel c'est style de femme. Et puis go nèg Capco koz Il y pas n'importe six petites déjà. Et puis, négla la dit mou à gauche à droite. Et puis, dit nègle comme ça. Si pou vous... mou il faut accepter ma tout petit mwen. yo yon. la accepte la petite yo Nègle la Et puis, premier jour, nègle la pral fou ti tibaye la pepahisien. Et puis, il faut pas gouké Il just couche et puis mais... louve. Il dit, mette à par. Et puis, rete à regarder mais mal si il ne pas fait. Et puis quand les néglers ont déplacé la allée, les néglers les Païtiens parce qu'elles pensent que c'était une bagaille sérieuse. Et puis quand ils sont là, ces femmes se sont fait voir un texte, un message, comme on est là. Mes amis, vous t'avez suivi. Est-ce qu'on entend déjà que les gens ont eu de l'audace Ou pas même Fontial Sius même Ou rentrez au coucher pour quitter les néglers. C'est comme si les néglers étaient... Et nous savons que nous pourri. Mais mon petit denso pas fait pour lui après toute la le vient dépenser pour piti, tout pour etc. Ou OK déjà. Et puis là le récit si goûter pas ici. ou pas fin re on rester mort sur avant on couche tant qu'on mort. Et puis qu'on nèg là dé pas là c'est hm, ou t'as tuer. Nèg là dessus. Si. Et mais c'est ça qu'elle fait nous là. Au pays, il y a pas dit mourir. Il y a pas dit cimetière vide. Il a pas yo tout la. de réglement pour vous Pour. La population en grand goût. Il a une Il n'y a pas qu'à acheter. Il n'y a pas qu'à faire une frère et sœur. y a tout là. Des francs ont passé. Ils ont toujours pressé. Oui, oui, oui. Des francs ont dit est-ce que c'est pour pou eux Parce que me connaissaient seulement pour qu'ils pou fassent des pressé comme ça dans si le pays d'Haïti. C'est tous les dirigeants. Yo pressé oui oui oui je se me dit tout li dem dit m c'est di, dans yo pralé parce que pa gang sérieux yo pral jere. comme étant donné la pli pas madame dirigeante dans pays d'Haïti c'est pondeuse yo ye. si on pas pondeuse vous te commandé yo les mari yo lever matin yo fin met vers sou yo qui ça le yo est-ce qu'elle di yo y le travail parce que nèg la levé au machine rekete ketek nengy fabrice fabrice brin la ria les rives peuple haïtien chita donbi role pas fait rien après ça il tourner la, la caillie et pou tande les chefs et puis cou devant la presse donc n'a travail madame qui travaille je ne sais pas son j'aime dit nous jou gè travail tout bon vrai dans pays d'haïti gon série des haïtiens moun n'a prè les idées moun sa yo malheureusement yo pas ka travail dans pays d'haïti Sincèrement. Et de a là, papa ici, nous courir oreilles Avec le mouvement bois, faut que nous fassions courir pour de bon, Ay, courir, on courir, a pris, là, on monter, descendre, Donc, a de on a oui, on ne pas attendre des gouvernements mobilisés, la police. Il n'y a pas fait rien. Monsieur Lal ne pas fait. Il n'a pas jamais fait rien. Et puis, je dis, ça vivre dans la rue. c'est conséquence et monde de diriger dirigé le pays. Effectivement. Et c'est ça que je dis. Ça dans la rue et sous dos à Ruy pour mettre Parce que c'est l'équipe responsable. Si monde capable sont de faire justice expéditive, dans la rue, je dis, si port prince tournait en république d'anarchie, c'est Ariel qui fait ça. Parce que c'est lui qui n'a pas jamais mobilisé la police, c'est lui qui n'a pas jamais mobilisé les moyens, c'est lui qui n'a jamais fait rien pour résoudre le problème qui est là. Ou bien, quel est le pensé de la patate de la lever qui est et ça, vous pensez, garçons. <laughs> Et ça, vous pensez, oui? Vous pensez, nous ne pouvons pas jouer une méthode pour nous correspondre à ce Et ça, c'est trois quêtes là, chaye là-dedans. Chaye là-dedans. Et la population haïtienne m'a dit nous clair Ou est le mouvement qui caler ça? Si nous avons mal, nous déposer manchet la manchette là, nous jouons. Si nous sommes mal, nous passons journée, nous ne pas pour bandit, nous ne pouvons pas le jour de la droite. Le bandit ensemble avec tout le gouvernement et ne pas cacher d'où il passé sous fiable. Nous nous crasé, il nous Sincèrement, doit penser que la population après toujours été comme Eh, Marielle, s'il vous plaît, la sécurité. Nous mourons, l'international. Nous besoin aide. Il doit penser que c'est ça que tu as pris de tout ça. Je dois penser chaque matin, tu as un équipe pour aller dans le Caraïbe. Oui, oui. Tu as un peu de famille, s'il vous plaît, aide. Je dois penser que c'est comme ça. Je ne jamais dit à Papa ici, les wapdos m'y la caillou. Devant la caillou, la faut faire un gros trou. Un gros trou et puis mettre quelques bons piquets en bas. Quand on dit pas ce machette mettez mettre bon piquet en bas. Dans chaque pote la kayou fouillon tout dégageons dans la journée couvrir tout pour pas tomber là-dedans les soir fouillon tout bandi attaque pour bandi tomber dans tout sous nos pays l'état pas du mourir il pas dû red, red vivant la police pas la pour sécuriser ou mon pote manche ton bandi tenter à les âmes sous moi chape à tête là ça c'est crime non me défendre tête parce que je on pas moun qui pour défendre moi et si chaque Haïtien, frère et sœur bien aimé gen un zame la kayo, kouem si nous niveau insécurité, elle va ça. Parce que bandits, même s'il sont fumés, si je ne l'attaque pas, je ne machine pas, je ne l'attaque telle je sa l'attaque pas, je ne Donc vous je ne de pas, ou ne l'attaque ou je ne l'attaque pas, je et Bill Dou, malgré Bandio, a faire nous si mais méritez peut-être quitter ou trouver nous, quitter ou manger nous. Donc Ariel, c'est Papa Bandio. à la traqué pour e si, la, mm. la e vécaïté. E parce que nous faisons tous les discours, peuple ça passe ici, peuple ça passe là, Pepe l'a ragoumé ne qui dit pilez amis à nous, nous mentir. Et parce que lâche-nous, lâche. C'est l'heure pour nous réagir, pour corriger. Effectivement. Et je dis à tout le monde, on nous que... Tout théorie théories vous partez sur de côté. Peuple, il dit qu'il va te casser, c'est là. Peuple, ça fait brigade, c'est tout le côté, je Et si vous permettez, Marco, que vous sautez Vous comprenez que vous sautez Vous vous dites là, maintenant, nous ensemble de gens qui n'entouragez rien à Henry, comme premier ministre, qui disent, il y là pour 2025. Il y a des il y pour 2025. Bo, Marco, et il y a des gens qui expliquent tout, ça fait, ouais, le premier ministre, Ariel Henry, continuer à continue supporter, Français comme DG de la police nationale Yo trouvé qui neutralisait pendant un bon bout de temps. Mm. C'est-à-dire que M. a pris aucune décision. Mm. C'est parce que l'insécurité à sa gueule l'a conduit Ariel et ses acolytes toute tête droite vers 2025. Donc l'insécurité à quand qu'on y a même temps des premiers ministres, a fait déclaration à Kemsote. Vous ça fait comme sauter, Mako. Je me dis qu'il y a vrai. Pour payer marie Henry. Ta joue un conseil dans bon e si e si mm -hmm. le de neige avec la femme qui est en côté pour faire comprendre que l'insécurité, le peuple a vu la bonne boule. Et si le peuple a commencé à faire la justice comme ça, il a créé un groupe de gang Et s'il a créé un groupe de gang qui est là, qui fait que comme il y a un gros prétexte, en fait, il y a un réel tout, pour organiser l'élection, pour le premier ministre de la Réunion, il confortable. Donc ça prend le métier dans la situation pour le battre d'adal et pouvoir pas nous quoi peuple ça mais comme je ma ou quoi ça est-ce que parce que m'a même si des ministre pas qu'à ça est-ce que faut écoutez mais premier ministre il a crasé sous il a au dehors ou pas de gros mouvement qui fait pour aller faire mon tout de la caillou et puis dis, même premier ministre a c'est pas qu'on ça pour que le fait silence Exactement, je ne sais pas si vous avez trouvé un fonds, l'en fait avez ou. Avec vous avez dit que c'est conseil ou que vous pas comme ça, c'est comme ça pour nous faire. Tandis que c'est responsabilité ou pour nous sécurité. Est-ce que vous avez dit que vous des respects pour les y a qui sont pour que les fonds travaillent pour Tendez bien Les gens qui sont responsables pour le travail pour ou ou payés pour le travail pour eux, ne pas le travail l'incorporer responsabilité pour faire travail là parce que façon la faire travail la ligne avantage li l'ipav les que ou même nous sortis dans situation Et eh bien façon à faire la, la li senti ou à priver sous lui tôt ou tard eh bien nous ça rapidement le passer comme conseiller ou pour le tout comme ça c'est pas comme ça pour faire mais côté responsabilité pour même, Ariel nous conseille Juné pour nous dire pas tout y est, pas faire jouer de beaux salles. Malgrément, il y pays nous rétait tête frites. Et a dit nous pour arrêter au milieu on commissariat pour juger. Mais lui même lui pas capable arrêter pour mettre en côté pour que nous même nous capables si qu'il est en toute liberté. Même j'en dernièrement ensemble avec porte parole la police là qui te dit nous pas fait violence, mais de qui sac violence, non? On m'en dira les âmes sous moi. Pour le tout, y'a m'gué ma m'en défend tête, Est-ce que c'est sac violence, non? Les m'en dira, les mémiques, elles violent, sacrifié, sacrifient, les pas fait violence. Et au capabou, un pas ici, discours premier ministre, Ensemble avec discours vite l'homme, pas s'apprenti la pli, tomber dans Jeff, pas différent. C'est comme si on mettait ensemble. Donc, qu'on y a là, la, la police pas jamais assez de matériel pour le mettre en sécurité. Moi-même qui gomme bout manchette, non, même, m'ta t'as combattu, mette à tête. Et puis, qu'on y a là, ou abdi, m'con ça, pas fait violence. Avec dit manchette, moi, plus, plus efficace, passez, et AR 15 ou guénon, mais on, non? Manchette, moi, man, plus efficace, passez, passez tout, moi, au fait, non, non, académie pour apprendre formation. Manchette moi man pi efficace passer tes soixante cinq passer gros chat passer pile gros amou qu'on voit dans la police Manchette moi man pi efficace qu'on a pour bandi à porter pou pour qu'ils soient non pas Se le pou c'est responsabilité pour parce qu'on l'a pour mettre sécurité pour protéger aksevi vie ou à jamais vain parce que ou toujours plein on pagaie c'est sous pagaie c'est l'autre pagaie c'est moi bon, même coumbre bout de marchette sa ça dérange ou comprend bout manche moi vinn la leçon c'est pas comme ça pour me faire qui ça violence mais qui ça violence qui t'es bandit au touyé qui t'es au qui t'es au violé qui t'es au kidnapper qui t'es au pauvre moun pas ici un ka lié moun na ki responsabilité pour le bon sécurité oui il pas jamais fait ça parce que l'loi et sécurité a pas avancé, ça permet de li l'irriter plus, n'importe là. La toujours, je excuse pour e le bas Eh e bien, là, où même on décide de résoudre le problème, non? Eh oui, ils sentent qu'ils ont appris vers sous les tours. Eh bien, qu'on a, genre, pour le dire, pas faire ceci, si, pas fait cela, qu'on y a le vin conseillé, même j'en avec gang, yo. Eh ben, pas ici. C'est pas depuis date, messieurs, dames, ça y a aussi une résolution, y a demandé intervention militaire. Et ils ont ensemble avec des partenaires internationaux pour sécurité. Vous bien Tandis que même moi, je ne suis pas là. Tout autant, yon pas joué une intervention militaire. Ça veut dire que pays pas jamais eu de sécurité. Ils ont toujours été là. Et André Michel, te dit. André Michel dit, si pas eu intervention militaire, pas eu élection dans le pays. Qui est André Michel À ton monde, ça n'a pas mérité de boire tout, l'air. Moi, j'ai <rire> à la traque pour la vérité si vous pas à dire l'autre bagarre premier ministre avait fait silence ensuite d'atte il fait silence et on bon il a tué et commencé à faire silence c'est d'atte on yo pour l'abtriter pour mon à l'étranger mon sous pas la quantité c'était mon qui mouri pas détruit mais bon c'est bon c'est bien bon comme ouais ouais clair oui bon clair bon. clair clair c'est Michel là parfois <rire> les bons bon, mais bon, bon, bon, Tale, tale, tale, tale campagne. Ce n'est pas clérin Saint-Michel, premier ministre. Le <laughs> premier ministre n'est pas clérin Saint-Michel. Je vais expliquer ça, PM. Ce c'est pas clérin. Parce que, et pas clair en un parce que n'y a pas de clérin. C'est blanche Saint-Michel. Il toujours pas contrôle. Il n'y pas de respecter. Il n'y pas ça pour c'est pas clair RPM n'aboué c'est fumer le fumer et comment le fumer c'est pendant la bralon bagay. et puis il fourrait mais devant canson. ou quand nous avons ni contre la place il fourrait mais devant canson et puis y a passé maintenant poilu après dix poilu tout ce monde et puis c'est nan redi poil redi dix poil noir poil et puis qu'on y a là les retire mais li tout le ensemble avec quelques plumes pendant la pique baba et la poule finir les les pilles tout fumé poil lit tout qu'est-ce que mon y a pas ici et pas bon. C'est pas moi qui ouanais au C'est pour le filmé. Avez-vous dit, ou cap comprenne, Yon bagay pouvons dans d'encore et raler râler d'encore par catem. Ou par fouti item Si c'était clair, un PM dans tes bras comme souffler tête l'étape droite. Ah ah, bon, je ça. On avance. Bon, j'ai dit, la cher, ma babi, parce que C'est comme guillotine en France. Mais qui, genre Qui a eu guillotine là Coupez tête tout monde dans le mouvement que vous avez fait les gens qui disent « Il y a longtemps, a longtemps, a longtemps, longtemps » mais il y a des réactions peuples mais il y a des oui. <coupes> réactions peuples et il y a des réactions peuples et il y a des réactions peuples et il y a des réactions peuples Gustave Le Bonc a écrit « Psychologie des Foules » là autant que je me rappelle, il y a oui donc c'est fin 19e siècle oui? mm -hmm. donc il y écrit lui parce qu'on dit que je me troupelle 1825, fin 19e siècle donc ça veut dire que et depuis la période de ça il oui? y a écrit mm -hmm. Donc, et pas sous nous, il a écrit l'IVA. Il a parlé de Napoléon Bonaparte. Comme étant un grand leader, un grand meneur à l'époque. Et pas de nous, il a parlé. C'était des Français, oui, Napoléon Bonaparte. Donc, il a parlé de l'autre oui. Donc, réaction, peuple haïtien, je ici, c'est ce pas comme si nous, c'est le premier peuple qui a fait ça comme réaction, Et pas bien, nous dit que... Ça qui a fait dans la rue, c'est conséquence. Incapacité, moun kap les yo pour résoudre un problème. Et c'est conséquence de ça. Et la population qui fin kou y quitte toute zone la kali c'est parce que le peuple jamais décidé un jour pour le te tekoumane pour le te ouvrir. Puis c'est que le bagage poule te fait. Et ça fait moi-même. Dans l'intervention, je me dis que le de peuple a bon pour poule faire. Effectivement. Effectivement. L'économie pays. Dirigez-vous, refusez-vous de prendre responsabilité, c'est débarquer la caille, machine vous à ou râler l'emba de vous. Caillez-vous à ou flanquer ça. On met tout de et mes cousins là nous tout virer à l'état de nature. Ma défensez-vous, défensez-vous. Parce que vous refusez de prendre responsabilité. Et c'est parce que le peuple a gardé nous, il était là, il n'y ceci, pas laisser si, il était quoi? Il était quoi que messieurs sa a changé Ah, ça c'est qu'on changé Qui kote qui bon? Même si on a pris un nek qui te nan doua, vous fait 50 ans prison. Sonti, sorti, sorti, la toujou al nan ti oui Change qui côté Parce qu'elle get habituée avec gros l'argent frères et sœurs so bien aimés Li papou ali même qui pral font ti boutique pou pour le recommencer, pour la couper, monsou soir en pour la faire bénéfice di goud. Il pas prêt commencer comme ça parce qu'il a pas de commencer comme ça. Ça fait gros l'argent à de commencer. A ton penser assassin, ça ou pral fait un pour nous. Et tant que personne, personne, ouais, rapidement, Premier ministre a ouais, joué la bossale. Vous pas nous c'est arrêter, tandis que vous avez touye nous. Qui A ton monde a planifié tout mais moi, à la police, <laughs> a la police. aller à la police. Je la On aller tout ce qui nous a fait pour le faire, qu'elle n'est pas fait. Parce qu'on ne peut pas qu'il y ait tout le monde qui a fait qu'il qu y tout le monde qui a fait qu'il y Donc, je dis là, il y a eu un compte que il y a eu le choix pour le faire. Alors, vous commencez à faire le choix tout le niveau de la banque. là. Le peuple a commencé à comprendre. Il a à faire il a à faire que a commencé à faire fort que a commencé à que non peuple a commencé à il que a commencé à te que le peuple a commencé à te que le à ici que a commencé à que a commencé à que a commencé à que a commencé à à et a commencé à Journée jodi, ou même quand c'est 100 dollars vienne chercher demain si Dieu veut tout faut que vous Ou a ou vienne chercher 1000 dollars ou ansam pas Il faut porter solidarité ensemble avec l'autre frère C'est pas seulement c'est pas seulement Eh eh c'est pas seulement rat pour nous retirer sur nous non un jour qu'app vine, il faut nous marcher avec petit paquet charbon nous marcher ensemble avec tire chaud nous marcher ensemble avec valise nous plein baccan les quand rive dans banque là nous demandons l'argent, nous ne pouvons pas faire de l'argent, la nous allons aller chercher, mettez mettons charbon là-dedans, Marche ensemble avec Tibo, nous fait disons, fais-moi un jeune là Et c'est là l'argent et la il faut me chita. Nous ensemble avec Piti, tout commençons à faire la gauche, nous allons faire un jeune d'abaclan. Nous ne pouvons pas faire l'argent. Parce que vous avez une série de nègres, imaginez, un circuit si, sale construit pour 50 moun 500 qui dans zone, l'argent, tandis que donc c'est toujours un seul qui sous caisse. Ou ou déposer l'argent à la souhait, ne pas jouer. Est-ce que vous avez dit Mais vous vous que vous vous parce que Jovenel lui même il t'ai dit ça fait bagaille bout de papier ça faut le finir avec faut une réforme qui fait dans dans système bancaire à peuple ici. ou qu'a met ton comme la banque là ou et puis le chiffre là il sous papier que dans mon nom sur petit carnet dans mon nom mais comme la pas banque là vrai peuple haïtien nèg yo prend lui à régler cause yo à brasser à la traque pour la vérité en avant ces garçons on dans banque on va juste nos banques, on va monter nos guichets au frère de pour rentrer si c'est ou à vendre comme dit ça ça gâte si c'est dollars accessible pas dollars à vendre on sait pas nous passer tout machin machette nous ne nous pas y voir hein tout machin non papa ici nous tolérons trop c'est parce que nous tolérons trop qu'il faut négocier ça avec nous comme ça tout machin machette nous comment fait mon pour combler la banque ou pas te de travail comme si agent de sécurité a vint de l'autre. vint, ne sais pas, je chou, sais ou Je ne sais pas. Je ce sais pas. mette m'dravail pour? pas. Je ne sais pas. Je ne sais nan Je bak Je ne sais que c'est Je ne sais pas. Je ne Je ne sais pas. Comme si nous pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais il mèmigèkan bis li de yon à tout. Ou quoi se kozè nan peyi sa? Se kop bon mette nan, mèk mad vim plan kop bon yon. Ou yabè yon boujim? Même si nous sommes un plan pour nous passer le bon manchet. Un plan manchet rrra, ou mèk kefi gili pa bi champe de respect dans encore kop. Ou tout rachè pa wèl la bouche. Li. Ayo sou moun d'wop, ayo, donc la plupart moun yon pa entre dans sac pas regarder on ne matin-midi, soit lié. pour corriger pour corriger aller à ici là pour corriger le vacabonapé ici. C'est vrai? C'est ça très grave. Oui, <reparameter> Donc, ça veut dire que, nous faut à réagir. Ce qui pas accepter ça. Parce que tout yo. No, la, de tout le non passe pas Parce que devant vous, vous pâté, du feu. Comme si les peuples prenaient le poule. Vous êtes prudent. Vous prudent, même parce les peuples vous pas comprendre les gens. si n'êtes comprend les comprendre comprendre les gens qui font des figures, des et pas les comprendre les qui fait Yo passe de bêtises comme ça oui. La police fait matériel pour la sécurité tandis que ou payez chaque mois, ou à comprendre yo, yo pas capable. Ou le premier ministre qui chita la pété boîte boîte dans la république, manger manger nous gratis chéri, n'a pas yo. Ou allez nous restaurant mon nan bon ou salé, voyez le souli lit Ou à c'est pas faute de nous, celle là t'échapper comme on va on manger pour vendre et puis dans mon. C'est ça yo, c'est ti bagay minime ça yo oui. Nan l'autre pays yo citoyen o pa accepté ki faut wè e moun respekte moun. L'autre la ap fò manje, ou ap gade pi l fatra, i pa choizi ramase pour ke li renn espace la clean, i dou l'état pa ramase Et l'etat te faire fè pi l fatra, pou ki mettez pa mete l bagay pi yo pase yo pran l pou yo an ensemble avec ou gayel, men ou men fatra et nou men même manje manger a sou fatra ensemble avec l' Ou tolérer. Nous trop tolérance la kay nou. Chef la débarqué dans l'ona, li prête combien millions de dollars. Après Salvine un figou pour l'abdou, c'est persécution politique. Et le style dou continue à faire confiance. Bouakale dans le monde. un si contrat ensemble avec l'État pour le courant. Pour faire route ou, ou pas jamais fait, et puis kounya y a de l'explication, la bdi ou ces persécution, c'est bois calé ou maintenant mondavaka bon comme ça, c'est parce que nous tolérons trop. Pendant que négla pas jamais fait out là, petite nous a mourri, accident, nous pas à jouer un blocus, nous pas qu'à l'hôpital, nous toujours en retard dans la vie nous. nous perdit trop de temps, nous perdons trop de temps dans la vie nous, ne pouvons pas continuer comme ça. Imagine où mettez l'argent non nos banques, les al pren l la, se pou le là c'est pour les vas à 4h du e matin pour al camper devant banque là Pour qui ça mal mette le dans banque la caille. la Je suis un peu la me chercher mettre la caille. Je la li vote de loi en fave nous parce que nous voter pour la représenter nous. L'aller le, nou. le parlement, c'est se volé, seulement le volé. Et puis après ça, li carré gorgel li retourner pour l'aller faire nous chantage, pour l'aller pôtre de si riban nous avec si pwa. kembel bouret l'aller tout dans bouche bouche, tout cri, mettez bois calé sous lui. Ou après, si reste le so, cap de l'année, il n'y Chita pas la toléré, il n'y a pas de prendre. Vous compreniez, j'ai dit, chargé mm. ou ben devant banque, a un problème. Il y a gaz, des de qui ont ça gaz, là, les dans Delco, les sont là, nous que de la banque pour payer 3 qui le bail pour lui. il 25 à Bali le comme dit la balle en Est-ce ah, ah. que les responsables hein? est sanctionné de ont jeté comme les comme <Bierre> L'argent nous cajole et nous magonne, mais ça grave là. La. Comment l'argent nous fait geler puis l'argent pas geler, l'argent là, l'argent pas cajoler, parce que soumet ton cob dans lundi peut pas ici. Mais mette ton cob là lundi, mardi ou tout non goni j'en souviens je sais. Y a d'où y a pas qu'à boire toute maite. Avec dis bon combien cap sur cet argent? Na soit y a vingt bruns l'argent y a le yo Y a fait dis là l'argent nous le mal dit on a c'est ce garçon, on au fini. Marco, ah non, ça. est-ce que mon dans le pays d'Haïti? Est-ce que blanc sanctionné? si on sanctionne, est-ce que par Paris, Paris coupe notre banque là ma la quatrième semaine, nous quatrième semaine. seule fois, yo dit dollars. jamais joué dans dollars, là. Liba dans le nous soyons moi. Est-ce que les sanctionnés, les responsables de banque en Haïti est-ce que vous sanctionné Est-ce que Canada et qu états unis gelent l'argent peu parisien Bah ça, même pas ces responsables banque yotent à du baie explication. Pour yon qu ce que comme nous gèlent Parce que, Marco, pour qui ça, personne ne va comme la banque Pour qui ça, vous mouvements créé pendant que, bon, Marco, si ces responsables banque yotent vous voyez et gouverneur banque centrale, le palais, pour dire que santé économique paye tout bas en forme. Voilà. Mon konne, gouvernement et à l'établir Ouais, où est l'argent? C'est nous pas responsabilité, c'est nous pas responsabilité, nous papa ici. Parce que si gouverne a dit santé économique pays en forme, comment fait les mal et la banque me bagage un dollars américains? Comment fait les mal chercher 1000 dollars, me bagage ni? Comment fait un besoin gouttes, je dis que c'est 25 millions mille Tandis que santé économique pays en forme sous toute forme papa ici la santé. La santé, physique, hein? économie pays d'Haïti, waouh, top. Est-ce qu'on comprend? Donc, on y si on cap dit bêtise ça, et tandis que nous-mêmes nous pas qu'à jouer service, c'est se mais c'est boi kalé na munda yo, c'est boi kalé lié. Parce qu'on pas ka fin qu'on pour dire santé, économique, et puis on y a là les mêmes besoins services, pas jouer un service. Fonfènèg yo six points de il une série fait déclarations, on ne peut pa pas tout rentrer dans le pays d'Haïti. faut que nous ni pour nou explication. comment faire ça, faire ça, fait ça, et puis il dit ça. Ça montre sous-cou ou sous Ou pas nous C'est volé ou C'est ou yé. Il faut que nous nous ou pas que déclaration comme ça pour que que même genre dernièrement où un ministre affaires étrangères qui te dit gouvernement gain contrôle tout bagaille et tandis que gouvernement pas contrôle eh? donc les sa ça yo méritent de apa à pas ou chauffer pour d'eux pour yo, pou yo beau explication pour que ça se ça yo dit tandis que c'est pas situation et pas ça vraiment et le consalon, nous sommes sortis dans pays d'Aïti, si soit là, nous participons à la conférence, bagay nous avons dit que nous avons dit que que l'el toune, li que li gon pep dit que nous avons Ensemble avec nous avons dit pour nous Ça dit que nous bali que nous que nous avons que nous dit que nous avons que nous yo? nous avons nous avons nous si santé a OK mais pour qui ça me pas, jouer une service? Ans, pas tôt, a un service les malchercher nous disent c'est temps c'est pas tant. tandis que mon grand monde travaillent, travaille c'est pas nous, qui pas nous même qui te bomb la pas le même j'avais nous Comment se fait-il Ça comme je comprends non dit santé financière financier, ah, ah, économique non, <tent> non mais bah non mais même là encore même encore on comme si on gens des mots parce que vous allez dit que vous des vous avez non, mais, et puis, comme peuple, nous ne voyons pas. Comme peuple, maintenant, banque, où? quel que soit le banque lié, on va rajeunir. Que l'unique banque, SOG, banque, capital Bank, qui l'autre banque, BNC, BIH, on va rajeunir, qui est banque. Ça, nous va faire avec l'agent peuple, finalement. Si, comme l'agent, perdu, que que il est perdu. Moi, je moi, pense que, comme peuple, il faut que nous ne pas à accepter. Non, on bah, va ça bah, il faut que bah, nous ne pas à accepter. Pour nous vivre, pour tout bagaille, il faut commencer pas accepter. Bon, nous pas Nous sommes pas sénateurs. Parce que on ne pas avoir des banques, elles pas être Comme nous pas avoir des problèmes. En tout cas, peuple pas de si pas de pas toute bêtises, je pas là. L'argent on pas à un côté. Nous disons que nous le malgénérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous kidnappez, Nous kidnappons l'argent. tandis que nous ici, papa, nous nous nous nous nous là, nous Les amours, c'est les manchette de relais. Alors, on a de tout bien vu toutes les bénévoles camper parce que nous parlons de faire quelques exercices avec mon chat. Toutes les bénévoles camper parce que des aimables, ça, les amours, c'est les manchette de relais. Camper avec mon chat, c'est très important. Alléluia. <muchempe> Nous cédons tranquille, nous cédons la paix, nous pour la paix. Mais nous prenons bon Dieu, la paix est bon c'est lui-même qui dit nous. Pour nous, c'est chef. Comme mon sabéli, mon mon j'apporte mon sabéli, pétage, mon sabéli, mon sabéli, mon mon chat. pétage, mon mon sabéli, pétage, mon mon sabéli, pétage, mon mon pour y'au vendre, pour achete acheter. Parole, ça montre nous, comme un manchette là important, importante. personne, vient vais comprendre, c'est de la parole, j'hésite à parler. Parce que, te répond. je j'ai mon chef, mon chef, mon chef, L'idée mon chef, L'église l'a poté mon chef, C'est mon chef, Si on l'a levé, yo qui Quittez yo enlève. Nous parlons bébé. Pas ici, jazz la bon, jazz la bon. Ge ambassadeur Haïti aux États-Unis d'Amérique qui se Edmond <t 'un> Boschit. Eh bien, me baïsien, qui pas ambassadeur encore, quoi, comprend? Ambassadeur pas ambassadeur. Bon, nous connaissons, de lui, mais, kakou, il fait connait que c'est à seulement faire. Et, Dernière information qui vient, c'est que ancien ambassadeur peut pas ici, t'a impliqué dans vendre passeport pour 10 000 dollars US à divers fugitifs étrangers. Bon, nous connais, nous même, la corruption c'est dans ça, nous liés. Bon, qui va étonner e bien sûr <a proportice> nos dirigeants là haut. Général coordonnateur général, forum national, organisation résistance pour Haïti et stable acte démocratique. Fronost, Rosemont Jean a pillé, carré barré, mouvement, bourreau, carré population, on dans différents quartiers, en dedans pays, dans pays, on pour défendre tête, on face ensemble avec bandits qui passent à terroriser peuple haïtien. Le ministre de la politique a conseillé monde qui a quitté la capitale haïtienne pour aller dans la ville de province à cause du phénomène insécurité. pour rentrer dans le commissariat qui est prêt pour pouvoir toute information sous tête dans l'idée pour empêcher les victimes de faire la population. mon monje, il y a un autre côté de la population pour prendre précaution pour les innocents pas payés pour les coupables il manque population pour être vigilant. Il façon pour empêcher le gouvernement accepter certains politiciens dans le pays. Et utiliser mouvement ça pour justifier yon intervention militaire sous-sol haïtien. On donne Jean roses, dans le micro, taxe 509. Je <laughs> si je dis à Diegoacalé, c'est Ariel Henry avec le ministre de la Justice qui bat les Avant ça, politiciens. SDP, parti politique, qui te regroupe pour te saccager, pour te planifier l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est qui va une naissance à Boacalia. Comment y'a eu une naissance à Boacalia Chaque côté, monsieur Sayo, monsieur Dam Sayo, le Majors Michel, les Michel, je le parle de Michel, c'est André Michel, major Michel, il nous déjà. La question de l'assassinat de Jovenel Moïse bon, n'est pas fait partie. La question de justice pour Jovenel <laughs> <laughs> Moïse, si je dis à c'est Ariel Henry avec le ministre de la Justice qui bat l'essence. Avant ça, politicien SDP, parti politique, qui te regroupe pour te saccager, pour te planifier. L'assassinat de Jovenel Moïse. C'est eux naissance à Brakalia. Comment eux une naissance à Brakalia Chaque côté monsieur Sayo, messieurs, messieurs dames Salo. Les Major Michel, les Michel, les parler les Michel, c'est André Michel, Major Michel etc. Mettez et vous, Mettez vous son. Yo mettez, yo baïte cadlot, mettez gang. Quand il y a tellement baï résultat, Ariel Henry, l'équipe a augmenté. Mettez piclise tant que Chimé, Chimé lui doit dire, en mettez Piclis, il a augmenté la violence pour faire la population perdre la net Pour moun yo des étés Sans évaluer les conséquences qui ont sous question de la Gangame vous détruisez même ça. Regardez, même question intellectuellement parlant. Vous assurez, vous combattez. Comment yo combattez intellectuellement Comment nous nous disons à nous allons parler Demain, nous allons parler de ça. Nous Nous allons parler de ça. homme allons parler de ça. Nous allons ça. Nous de Je dis à l'ISSEC. Nous allons parler de Ghetto. Le quartier pas fonctionné. L'école nationale qui nous non-secré des hommes pas fonctionné. L'école pas fonctionné faculté n'y pa pas fonctionné. Or, si ça nous a déjà préparé, vous yo a créé un programme Biden, tout ça qui va aller. Dans 5 10 ans, vous avez besoin d'un vrai, d'un véritable homme de lettres, d'un véritable intellectuel, ou n'y a pas besoin de Parce que si ça nous a là un programme Biden, vous allez, et ça qui va aller, vous pas créé ambiance, espace, pour transmettre ça, au gênez. Ça veut dire qui ça Nous avons une carence intellectuelle, nous avons une carence pour un capable. Et ce projet que nous avons pour qu'à Haïti, pour l'État, parce que nous avons qui ont fait Haïti, nous avons fini avec l'État. Maintenant, en ce a la question de la production nationale, mais ces dames qui a fait la politique en Haïti, nous avons décidé de détruire la production nationale. Comment nous faisons-nous? avons fait toutes les productions que nous avons fait, gaspiller, gâter, et puis, vous mettez le bandits dans tout le pays pour vous travail. Les qui si ils deux ou trois ont fait des gens qui ma ça, peut-être qu'il ont fait des petits qui dans fait des Il qui ont des des gens qui ont fait des gens qui qui des ils ont même fait une vidéo pour montrer tout l'argent qu'ils ont ramassé Eh bien, c'est pour montrer nous, côté gouvernement, côté messieurs dames opposition, ben, eh, ben. mais mm. Pour y aller là Ils utilisé ça, pour ils ont le pouvoir. Ils ne pas rien pour débloquer les matisants, ils ne rien pour le canal, ils hein? ne pas rien pour aucun côté. Au contraire, ils sont contents, ils sont de ben débarquer de l'ici. Il y a un peu de temps. Il y a un Et puis, il y a un peu Ce sont des zones perdues. Bon, maintenant, messieurs, dames, heureusement, pour nous, dans tout le monde, bon Dieu, bon si a une façon de Il permet ce mouvement de prendre essence, de la je dis que les gens nous-mêmes qui sommes dans quartier, nous-mêmes qui sommes dans section communale, nous-mêmes qui sommes dans département, assurez-nous que les nous prend, Nous avons toute preuve, toute évidence évidences que c'est un véritable bandit. bandits. Vous comprenez pour qui ça? Ou si ce sont des bandits, ça vous prend, ou tout ou pas pêcher ou pas. Michel t'a dit, ou pas qu'on ne aucun crime. <tséînes y'rent> <mitry> <de> <y Karton> et puis de des des les d'abdou sont avocats qui parlent. Et nous-mêmes, sont humanistes, ce sont des qui sont pas d'accord pour tuer les gens qui ne peuvent pas dire parler. Mais l'homme prend père de famille, ou m'a deux pieds, il m'a deux poètes, il m'a bouche. Et pour lui mon gallon placé, et pas là, ils ne sont lui. Si demain matin, c'est où Il y a un il y a senti sentir son faire fait nom il n'y a pas un crime. C'est son planté, c'est lui qui a récolté. Et la bibliques. en regardant l'histoire, Josué, avec Moïse, lorsque Moïse de délivrer le peuple Israël devant Pharaon, l'éternel ouvrit la mer. Il dit, il dit Moïse traversez le peuple là. Il doit verser. L'éternel finit à civil, qu'elle mettait le peuple Israël au côté qui suit, L'éternel tournait, il la affronté Pharaon. Et il dit Pharaon, il est venu, rentrer, Si l'éternel partait dans la vengeance, il a dit, Monsieur, dame Pharaon, nous retournons. Non, allez. Nous devons le peuple en bas, nous nous Allez. L'éternel quitte, il est l'éternel nous glutillait. qui est sauvé, il quitte Pharaon pour le travail témoignage. Eh bien, brakalé Ariel Henry. Oui. C'est pour le témoigner. Il faut Ariel soit précaution. Son façon pour nous dire, je vous dis, je dis, monsieur, si nous faisons le on fait nous faisons Si nous faisons le pas nous de le Parce que faut que nous dans le faut que les machines passent. Sortir Sauti akaye, sauti kabaret. Faut que citoyen kanara, cabaret sous mat la. Capable rejoindre la vie pour yo pou pou yon vivre. Comment pour entrer quand un maman, quand un père de famille, pour jouer un petit monde 7 ans, ou couper tête un li? Peut-être un petit milan, tête être un petit blanc. Peut-être un autre nation qui est un guerre avec vous. Non. Comment vous entrez, quand vous jouez un petit monde 3-4 ans? Ou peut-être un petit monde ça. Qui sont les petit monde 3-4 ans pour yon avec nous qui s'approprie la soie pouwe avec les gens des ont Qu'on y le prétexte de taxer C'est fait Non! Si c'est fait il faut que des vu les amnéses au monde qui bien qui est mon kimenola. Effectivement. Le matin, nous fait conférence. Pour hein? nous dire, nous nous tente. Quelle impression? Il fait tout bruit courir, ambassade L'ambassade a fait pression pour demander la police rentrer avec chat. bien. C'est le ministre de la justice. C'est le premier ministre qui a mandat à le ministre de la justice pour la nous radio pour la dépasser par les événements. C'est le gouvernement qui déplacé à l'écrit communauté internationale qui militaire parce qu'ils soit dépassés par les événements. Comme le ministre, c'est l'État ici, c'est l'État ici, c'est l'État ici, c'est au lieu peu de terminer contre le peuple, il y a une communauté internationale. Et le peuple a pris charge pour rétablir la paix, pour rétablir la sécurité dans le pays. Je finis pour nous dire il ce n'est pas un crime si l'État ici a utilisé la force. Il y a 2-3 000 personnes pour permettre 1 million, 2 millions, 10 millions de vivre. Si l'État a employé toute force pour te permettre, après 12 janvier, hein, c'est rétablir l'autorité de l'État dans le village de Dieu, dans la ville. Et bien, je dis, on va pas ça, on va appeler ça, on va pas on va ça. C'est un exemple Ça veut dire que l'État a utilisé ça comme moyen pour faire citoyen ou peuple, et puis lui-même, les il prend Chaque ministre, combien de monde qui n'a pas copié, parce que vous même en sécurité. Mais pas n'y communication pas communiqué de ceux-ci de policier près de 40, près de 100 policiers, assassinés. Pas aucun... Maman, papa, petit, tu y'a kidnappé, y'a pris un petit kob dans mes mounsus. Là, y'a fin de prendre un kob là. Y'a pas un petit kob là, fait un kob là, y'a fait un fatra. Pendant y'a fait un kob là, fait fin de prendre un kob eh bien non, nous fini pour nous. Fais pas ici. C'est normal aujourd'hui, pour prendre destin en même. Bouclier, brakalè, ce sont instruments de défense qu'elle est. C'est ça que nous avons D'ailleurs, il ne faut pas attaquer les gens. là pour faire résistance à mon qui ont bien attaqué. Regardez, il a faut prendre une dimension. Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Mais il faut que le monde ait une réponse définitive dans situation difficile. Je vous dis, si je dis à Dieu, ah, êtes capable de comprendre, papa ici, pas de campagne, pas une campagne, de campagne, pas de campagne, pas de de qui pas de pas de pas de campagne, pas de campagne, eh bien, heureusement, Jean dénonçait certaines personnalités qui n'ont pouvoir, qui impliquaient jouk dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Militant politique, la regrette 22 mois après la justice haïtienne pas prononcer vraiment sur dossier ça. C'est une stratégie pour faire tant, pour faire tant passer en façon pour empêcher les faits sous assassinat président chef. Président Jovenel Moïse, d'après Rosemont Jean qui lance un vibrant appel par tous partisans, avec sympathisants, ancien président Jovenel Moïse, Organisation Nationale ou International, pour continuer présent, continuer à reprendre l'engagement. Yon dans le dossier, ça, Rosemont Jean. Merci, merci Rosemont.